Yo, what's up, gens de l'internet, j'espère que vous allez bien se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo panier de personne Parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis, on est sur Ipixel Skyblock Et aujourd'hui il y a une nouvelle mise à jour qui est sortie il y a quelques heures les amis Et je viens de me rendre compte d'un truc les amis, depuis tout à l'heure J'ai commencé à miner de la handstone avec mes collègues dans le lobby ici, donc tous ces gens là Et on a remarqué qu'il y a un truc qui a popé en fait ce truc-là a commencé à popper après qu'on ait miné plein d'endstone. Comme vous voyez, j'ai plein d'endstone moi aussi dans mon inventaire. J'en ai crafté des enchantés et tout. Bref. Euh, et là, à ce qui paraît, il y en a un des gars dans le lobby. Il m'a dit qu'il fallait tuer les mobs. Et qu'il y avait un boss qui allait spawn. Et qu'on va devoir le tuer. Et si on tue le boss à 5 millions d'HP, on peut obtenir un, un pet légendaire. Euh, C'est ce qu'on m'a dit. Donc là, pour l'instant, je vois qu'il y a beaucoup de gens avec des pas mal de stuff. Donc là, je vais essayer de me prendre mon overflux. Parce qu'il va sûrement nous faire beaucoup de dégâts. Ils m'ont dit qu'il fallait juste tuer des Underman euh, et des mobs, en fait. Et après un certain temps, ça va être bon, le, le truc va commencer à spawn. Ah ouais, j'ai aussi mis ma pioche. Il Faudra peut-être que je mette ma pioche plus ici. Et plus mon mos euh, On va prendre pas un mosquito, on va prendre un runan, vu qu'il est mieux en chante pour l'end. Et on va avoir Donc on va voir qu'est-ce qui va se passer. Faut tuer des Underman à 10k, faut tuer des mobs. Et normalement, ça devrait euh, spawn. Donc je sais pas qu'est-ce qui va se passer. J'aimerais bien que ça spawn pendant que je suis en train de rec. Mais. Euh... Ok, on a drop un enchanté de bombe. Un enchanté d'obsidienne, pardonnez-moi. Euh, donc, on va continuer à tuer des mobs, les gars. On va voir qu'est-ce que ça fait. Euh, normalement, il est censé avoir un boss qui spawn du truc. Mais bon, moi je vois pas le, je vois pas la, la différence pour l'instant. Donc, je vais mettre mon Enderman pet en fait. Et puis, on va le farmer, les, les zélotes, en attendant que le mob euh, spawn, le boss spawn du moins. Donc c'est un nouveau truc, c'est un peu une idée vu qu'ils n'en ont pas vraiment parlé euh, dans le patch notes ou quoi. Donc euh, peut-être que je suis la première personne à faire une vidéo dessus ou peut-être pas, je sais pas. Du moins moi ça fait une heure que la, mi la mise à jour est sortie, donc euh, j'ai pas vu de vidéo dessus encore. Mais euh, c'est sûr qu'après je vais faire le rendu, je vais la mettre en ligne, je vais aller dormir, donc alors que moi je l'aurais peut-être mis en ligne, peut-être que ça sera déjà. Euh, il aura déjà eu plein de vidéos. Donc euh, on va continuer à tuer les mobs autour du sentinelle, euh, du genre de petits trucs là ici de cercueil, on pourra dire un peu. Euh, oh, on a gagné un endstone bow Ok Il y a un underman là Je reste en supérieur, je me mettrais bien en, en young Pour aller beaucoup plus vite, pour tuer plus de mobs Mais le problème c'est que si le boss il spawn Et il me one shot, je respawn tout en haut Et je sais pas si ça ferme la porte ou pas Vous comprenez, donc c'est un peu embêtant euh, Je vais vous faire un avance rapide, je crois euh, Parce que je sais pas Combien de temps ça va prendre en fait Faut tuer des mobs à skip euh, Donc euh, voilà, on va tuer les mobs On va voir qu'est-ce qui reste à moins qu'ils m'ont menti, il faut peut-être peut miner de la redstone, euh, de la encore. Je sais pas du tout. Je sais pas s'ils m'ont menti ou pas. On va bien voir de toute façon. Et moi, je vous reprends euh, lorsque le boss euh, a spawn. Et je demanderai plus d'informations ensuite. J'irai me renseigner un peu plus euh, comment il faut spawn, combien de handstones faut miner et tout. Parce que là, bah, on sait pas. Hein, on était Tout le monde dans le lobby est en train de miner de la, la handstone. Donc peut-être que ça a, on a déjà. On a déjà passé la handstone et je sais pas c'est combien de milliers. C'est peut-être 5 millions de handstones ou une connerie comme ça. On sait pas vraiment. Il n'y a, de... a pas de chiffre encore ou quoi. Donc, on va voir. Euh, je vous reprends dès que ça spawn. Je vous fais une avance rapide en attendant. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh il s'est passé un truc. On a tué un mob. Et là, le mob, le truc, il a spawn de un truc. Donc, je crois qu'il faut qu'il l'ait. Et à ce que les gars m'ont expliqué, il faut tuer le masque de élotes Et il va à... quand il est rendu à 5... Euh à 5 de niveau, là j'ai mis ma young pour justement aider à tuer plus de zélotes, en fait c'est seulement les zélotes qu'il faut tuer, et en fait, euh, qu'est-ce qui va se produire, c'est que en fait au niveau 5, le boss il va spawn, il faudra le tuer, il aura 5 millions de vies, et une connerie dans le genre, à ce que les gens dans le lobby m'ont expliqué. Il y en a qui c'est pas leur première fois qu'ils font dans le lobby, mais euh, on verra bien sur, la chaîne, euh, sur ma chaîne YouTube ou sur YouTube si c'est la première fois ou pas. On verra bien dans tout ce cas. En tout cas, c'est vraiment fatiguant, c'est vraiment chiant maintenant de farmer dans l'end, les gars, c'est très difficile. Et comme vous pouvez voir, euh, le boss, ben, en espérant qu'il spawn bientôt, parce que là, il est déjà rendu à deux étages. Euh, donc, en plus des gens qui farment les zélotes, enfin, ça devient le bordel, le nouveau mode de l'end. Enfin, je sais pas si j'aime ça. Donc, ouais, je vous reprends quand il y aura après un autre étage encore le boss, voir qu'est-ce qui se produit. Et puis, je vous dis, bah euh, ben, tout de suite. Ah, les gars, j'ai remarqué, il a encore remonté de 1. Donc, normalement, là, c'est à 1, 2, 3. Donc, il manque encore un étage. Normalement, c'est 5 étages, je crois qu'on m'avait dit. Euh, J'ai fait venir Volkin. Il m'a donné des Farmer Boots, en fait, pour pas que je perde le lobby. Et euh, en plus de ça, ben, il va venir nous aider dès qu'il a fini de juste ses talismans. Donc, ça va aller encore un peu plus vite. Vu qu'on est un petit lobby, quoi. Il y a juste une dizaine de personnes. Ça va pas trop vite. Mais je suis sûr qu'en un lobby où il y a genre... Que le lobby est full et que tout le monde tue les élotes, je suis sûr que ça peut aller super vite. Là, il y en a beaucoup qui font pas, qui tuent pas les élotes, qui tournent juste autour là-bas. Regardez, il y en a plein qui sont AFK autour du truc et attendent que le boss spawn à la place d'aider tout le monde. Comme tout le... Mais bon, voilà, il y aura toujours des gens comme ça qui vont juste euh, leech quoi, ils vont pas vraiment travailler pour le boss. Mais bon, euh, on, peut rien faire, on peut rien faire pour l'instant quoi. Donc, on va continuer à tuer des élotes et on va voir qu'est-ce qui, qu qui va se passer, mes chers collègues. Oh, le boss il a, il a spawn, what the fuck, j'avais pas vu. Ça fait pas vraiment de bruit en fait. Ah, what the fuck, je suis arrivé 11ème frérot. Wouah, comme c'était nul comme truc. On gagne quoi Rien quoi. Il y a, y a rien qui a été gagné. What the fuck, c'est super nul. En fait, c'est pour ça que les gens, ils restent à côté en fait. Parce que tu sais pas vraiment quand le truc qui spawn en fait. Oh, fait chier. Oh my god Énervant ça Ok les gars euh, Donc euh, en fait qu'est ce qui s'est passé Vu que le dernier euh, dernier boss qui a comme vous avez vu c'était de la merde J'ai décidé de recommencer dans un autre lobby Donc cette fois-ci j'ai Volkin qui m'a aidé Et là je vais rester proche cette fois-ci vu que le truc il va apparaître bientôt Je vais même changer mes bottillons euh, Bon je pourrais bien garder ces bottes là je pense pas que ça va faire de grande différence en soi Mais euh, j'ai gagné un, un truc plutôt intéressant en fait euh, Qui est plutôt intéressant C'est un boost de combat d'XP, mais pour le pet en fait. Donc je vais vous montrer tout de suite après. Alors, on va continuer à tuer des zélotes. J'ai aussi deux Summoning Ice. Donc pas si mauvais, pas si mauvais. Si je pouvais arrêter d'être en combat, s'il vous plaît, monsieur le jeu, je pourrais vous montrer. Donc j'ai eu ce truc là qui s'appelle combat XP boost euh, En gros ça dit que votre pet, peut, quand vous l'activez sur votre pet, vous pouvez avoir un 50% de boost d'XP C'est épique, euh, ai, je sais pas si ça se vaut cher ou quoi Je les drop sur un Watcher, donc euh, si on veut drop des trucs comme ça, il faudra tuer les Watchers Et j'ai eu deux Summoning Eyes comme vous pouvez voir, donc voilà Je vais continuer à tuer des Watchers et des Undermit quand même au cas qu'on drop ce truc là Parce que je sais pas si ça vaut cher Um, et puis les seminais, je vais les garder On va sûrement faire un dragon euh, un peu plus tard euh, Ou demain, ou peut-être les revendre Dépendamment de combien les prix des, des oeils se vend Mais je sais qu'ils ont parlé comme quoi que les dragons Allaient donner des runes ou des trucs comme ça dans le futur Donc peut-être je vais les stocker et puis les garder dans un coffre À la base et puis on verra bien dans un mois ou deux Combien de seminais on a euh, Quand les donjons seront euh, sortis Donc je vous reprends lorsqu'on a le, le boss, mais je voulais juste vous mettre une petite mise au point de ce qui s'était passé depuis. Parce que l'autre boss, j'étais trop loin, j'étais en train de farmer, j'étais trop focus. Donc là, je reste vraiment ici autour du boss. Je suis les Underman et les monstres autour. Et puis, on va essayer de faire le plus de dégâts possible. Euh, on va mettre le Warflux down. On va vraiment tout, euh, tout mettre down pour vraiment se, essayer d'être dans le top 3 et voir qu'est-ce qu'on peut obtenir comme loot. Euh, on m'a dit qu'on pouvait obtenir des loot, de, des boosts. Donc, des boosts pour les minions, comme j'ai obtenu moi sur le Watcher. On peut obtenir différents boosts. Donc, des très rares comme des moins rares. Et on verra bien, dépendamment de la position que nous sommes. Euh, donc, Volkin aussi va le faire. On va voir si lui, il a du drop ou pas. Et puis, on verra euh, qu'est-ce qu'il qu qu y en a. Mais bon, il faut tuer à peu près 1000 zélotes. Il y a trois étages. Je pensais qu'il y en avait cinq Mais non, on m'avait menti. C'est trois étages. Donc, il y a la tête qui apparaît lorsque vous avez miné assez de handstone. Un montant que je n'ai pas encore trouvé. C'était combien. Ensuite, vous avez le... Euh... La première couche qui apparaît après avoir tué un certain nombre de zélotes. Et la troisième, et le boss apparaît quand on a tué à peu près environ 1000 zélotes. Donc, tout le lobby ensemble, bien sûr. Donc, c'est quand même pas si commun que ça comme boss. Mais bon, voilà. Et aussi, j'ai remarqué, il y a plein de gens qui arrêtent pas de m'ajouter à leur lobby, les gars. C'est parce que j'ai eu une goule. En fait, j'ai drop sur un, un revenant. J'ai drop une ghoul et il y a plein de gens qui m'ajoutent pour savoir comment j'ai fait. Donc, je vais vous dire simplement... Vous savez, les, les petites goules dans la mine... Euh, à côté des. Euh, Ou ce qu'on fait les, les revenants. Bah, c'est tout simplement les ghouls comme ça qui peuvent le drop. Malheureusement, j'ai pas été chanceux. J'ai drop un épique. Je l'ai mis à la pour 12h en voulant le mettre 1h20 minutes. Mais bon, euh, c'est pas grave quoi. On va attendre que. On va attendre, on verra ce que ça fait. Et puis, euh, je vous reprends lorsque le boss y spawn. il spawn. J'espère bien qu'il spawn bientôt. Seconds, seconds, seconds, Quoi Il a augmenté. Encore il oh. est là, fort, hein Ouais. T'arrives à le tanker, toi Pas réellement, mon pote. Mais non. Je m'éloigne, tu vois, je suis loin, je suis moi je suis collé à lui comme un gros salopard What the fuck Il reste combien de vies t'arrives à voir un point et 1.3 Je pense C'est moi qui est premier. Il me focus moi. Ouais. Je suis fini dixième. J'ai eu quoi euh, J'ai eu une poppy, gros. Il m'a donné une poppy et 10 enchantés de handstone. Mais non. Euh, <rire> oh là là, qu'elles ont c'est fait, putain, c'est Y'a pas d'autre loot peut-être Non, même pas. What the <rire> fuck C'est quoi ce boss, gros C'est bon, tellement long pour ça, gros. Oh, non bah bah, gros, rentable, hein. une... Oh, ça nous a pris près de deux heures à farmer, vu qu'on est dans des petits lobbies, pour oh ça, quoi. Mon oh my god. god. Vas-y, je vais essayer de rejoindre un nain une dernière fois, mais vraiment juste pour voir s'il est pas à la fin, tu vois. Okay. Oh c'est bon, il va se prendre, je pense. I can't, I can't, I can't, I can't. Les l'overflux c'est pour le heal ou. Bah ben oui mais il est. Mais des gens ils ont pris des full pot et tout mec. <rires> non mais c'est moi qui me target. Il target oui, le premier et c'est moi qui target là. Non non mais les icons au début il me target dessus. Tu m'as dégusté. Par exemple, attends, je prends le chat. Mais... Je vais se faire tester Oh mais j'ai pas les bonnes bottes J'avais pas les bonnes bottes Chris J'étais terminé des premiers J'ai rien eu encore Putain Ah bah moi non plus Ok cool quel plaisir. Ouais, c'est pas tellement cool comme mob, hein, comme jeu. Hein. Ouais, pas fou, fou. Bon, je crois que là c'est bon. Là, là j'arrête d'en faire. Ça, après, je vais... Attends, je vais aller voir. Je vais essayer d'aller voir dans un dernier lobby, Kitland. Je vais voir un dernier dernier lobby, voir s'il y a pas. Si On va voir s'il y a pas un dernier lobby parce qu'il n'y a pas genre masse de gens qui l'ont fait déjà, mais sinon. Oui, euh... mais... Il Ça fait deux fois que je suis premier en plus. Il y a un gars dans le chat d'Aguile lui il a dit... Oh, il y a un truc chelou dans l'un. Le... Bah ouais, il est même pas poussé, celui-là, gros. Il y a juste la tête, MDR. Bon, bah, c'est fini. Bof, bof, comme Evan, finalement, hein.